À moins indigeste. Ouais, Allez go, go. Après ah ouais, ça c'est aussi le lore est, est quand même pas mal caché en fait. C'est ouais. ça qui est intéressant aussi. Ok bah j'espère qu'on aura là. Oh, j'espère que j'aurai je un petit totem Attention quelqu'un va briller. Ouf, c'est gentil ça. Alors, tu vas mettre des palettes dans la vie de qui Charcot Du tueur. Oh, C'est la, la... la hague. Hein. Ah oh. vu. Un, un totem. De... J'ai trouvé un totem en moins de 15 minutes. Incroyable. Bon, Mais là où le totem bête. Des, des des des trappes partout sur les pontons, à côté des moteurs. Euh, voilà. Euh, elle est du côté du gros bateau apparemment. C'est le Kingdo. L'entend fort. Bon, le totem ah, oui. que je viens d'éclairer, là. C'est un. Ah, ruine, ouais, absolument, comme tu disais. Tu la vois Non, mais j'ai le pour en feu. Le ah est mais... juste à côté, hein. Oh, le totem que, es... que je viens de bénir. <rire> D'ailleurs. <rire> c'est un totem de dissimulation aussi. <rire> mais <Me> casse. <rire> c'est mieux, c'est mieux. Oh. C'est à mon avis, elle attraper le... le bateau à dons, enfin. Ah oui. Et les pontons aussi, faut regarder les pontons. Merci, Koboge. Merci Alors, beaucoup, un me très grand merci à toi. 65 mois, énorme Ma... ici. Moi je me à côté de. 65 mois et un tiers de ouais. pour capitaine madame pour de... baron capitaine madame Ah c'est pas moi. Ah, euh, merci infiniment. Très très grand merci à toi. C'est énorme. Oui. C'est énorme Allez, ici. Bon là elle arrive. Aïe ah. okay, okay. Bah ouais elle mais les traces ont disparu. Hein. Ouais bon, elle a raison, elle a raison. Bon, il y a quelqu'un qui a mis des plaques dans ma vie. Ok As-tu vu les quenouilles Euh elle avait plus d'aura pendant un moment. Ah, ok. Est-ce ah, que c'est réparateur Ouais, euh... ah, je pense à réparateur. Bon elle a pas vocation d'infirmière. Hop là Moi oh, je l'ai vu passer à côté. J'aurais repris oh, le moteur Ah, hein, Ok chance. génial. Tu l'as fini euh, je vais le finir bientôt. Ok. Attends, je vais l'aggro. La, la, Apparaît Ah non oh. J'ai vu son <rire> totem éclair. J'ai vu son serwin. Elle est dans un coin à côté d'une porte de sortie. Ça marche. Ok, par contre, je vais bénir. Je vais pas. Euh... Ouf, ah elle se prend une déculottée. <rire> Après, ça veut pas dire que c'est acquis, hein. Non, non, c'est jamais acquis. Voilà. Notamment le passage au côté obscur. Non, j'ai pas reçu de papier de titre de l'ordre. Et dire au revoir. Moi bah non, même pas. Il y a pas. toujours une. Ok. Ah, il y en a deux. Elle avait posé deux pièges, mon gars. Ok. Merci, Noxy. Millien Fox, merci beaucoup pour les 6 mois, merci infiniment. Très très grand, merci à toi. Énorme. Merci beaucoup. Énorme, merci. Où sont les générateurs Moi je suis dans un coin. J'avais pas l'habitude de voir un générateur ici. Hein. <rire> Comment je lui ai fait Oh non mais là le pauvre. Ouais, elle a pas la faute. Très non. très cool. Elle a mis un trap, je l'ai. J'ai cassé son trap avec la flashlight. On a refait le tour, elle a remis le trap, j'ai recassé sa flashlight Euh... Juste sur le moteur des petits bateaux. Aïe Aïe aïe T'en as à combien 70 Ok bien moi je suis à 30 donc il va falloir aller à gros J'ai mal Voilà bonsoir J'ai mal j'ai mal j'ai mal j'ai mal j'ai mal qu'il il attrape de l'infini il y a un réparateur qui a pas hein. Ok Alors là. Hey Salut La cave Ça se complique C'est moi qui ai tout fait ok la cave ici au bout du bloc ça passe c'est toujours toi qui te fait toucher. Bam, bam, ouais, bam, Même en courant. Euh... Aïe aïe aïe, on a mis un trap devant moi. Ok ça marche. Ah, à ma gauche Aïe aïe. <rire> ouais. Okay, on va en remettre de tous les côtés. Hein. Euh... Non, il n'y en a que deux. J'arrive. Lentement mais j'arrive. <rire> Alright. Ok. Hop. Voilà. Aïe aïe. Tu aïe. peux venir ici. Hein. C'est ridicule On se dépêche. <rire> <rire> ouais Allez, ouais, ça passe On va voir hein. Ok ok Il est là Ça passe Ça passe, ça passe, ça passe Nickel okay. voilà. Hop là, euh, comme ah, Ok, est il est pas loin, il est pas loin très Elle est, hein. est dans le coin, hein. là à côté du totem, elle, elle va l'écarter Ok Ouais des chances ah, voilà, est sur moi, incroyable C'est le Noël qui va carrer la game Ok. Pas vu le totem là. Ok. Euh... Excusez-moi, j'ai changé de serveur de, de live puisque oui j'avais mon... Voilà, y'a plus de problème. Ah, je sais pas t'aider à toi, Charco. Ouais, non. je suis une Coucou, bonsoir. Moi, elle me veut pas. Bonsoir, le live. Okay, J'ai un visu, petit bateau. Sur AV. Ah merde! Okay. Ah, y'a plus de drop, y'a plus rien. Le... Ce sont les serveurs, à mon avis, de ah, voilà. Francfort qui sont, euh... oh, qui sont down. Oh, y'a trop de crotte, ça? <rire> euh, pas, même en bloquant, je suis pas sûr. Non, non, même... non, non, ça passe ouais. pas, ça passe pas, ça passe pas. Mmh, mmh, mmh. Ah euh, qu'est-ce que je vais faire ça J'ai une seringue J'ai une seringue donc ce que je vais faire c'est que je vais venir d'essayer de. Euh... Hein. Voilà, a... On a deux boreaux là. Ouais. ouais je te laisse euh, récupérer le boro. Ouais, c'est en cours de récupération. Elle arrive vers moi. Ah ok. Hop, là... Ah elle a, elle a cassé mon, mon totem. Je vous laisse venir. Vers moi, d'accord. Okay. <rire> on arrive vite là, t'inquiète. Coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin. Ok, on se fait une doigt d'avoir. Je, euh, je l'emmène loin, je l'emmène vers okay, le. Trois quatre vingt trente. Par contre, euh, près de la chaudière en bas, il y a un moteur qui était presque fini. Oh, ça génial ça. Mais par ouais. contre, oui, je suis d'accord sur le fait que ça sente le. Ça sent totalement le, le Noël. Hein. Allez. Oh yeah. Je vous suis. Raté, ah madame Mais non mais qu'est-ce que tu fais hein que ah, viens, que Je la tire, je la tire, moi aussi je la tire. C'est bon, là, je l'aggro. Euh... Ah, bah, bah ouais grave, d'accord. Ça bah, vient Mais où -qu est-ce qu'elle Elle est un peu perdue Mais euh, madame La pauvre ouais, Mais la pauvre elle, les les per... bon. bah, alors, bah, <rire> elle est un peu perdue Bah oh. alors madame. Bah elle est un peu perdue Rien Mais. Oh rien la question de mieux que le matchmaking il a encore fait n'importe quoi un peu. Après, ah après ça va. Vous avez repris un gen. Elle va revenir Oui oui, on va on on avoir ah. terminé là, on a terminé là Ah bah non, <rire> ah bah non. C'est pas moi qui l'ai BBD. <rire> Je tenais à le dire Vous l'avez fini à... Vous avez quasiment fini ou pas ah, On peut pas le terminer, on peut pas le terminer là Elle, a, ah, elle est okay. revenue Bouge pas là Ah oui Merci Eh merde ah, faut, faut aller à gros, faut aller à gros J'arrive vers toi Ravi. Ouais, au pire, vas-y, je me soigne. Ouais, comme ça, c'est rapide. T'es où, t'es où, Ravé Au bateau, gros bateau. Ok, ok, parce qu'on va venir à, à 3 là, à faire une exfiltration là. Ah, l'autre gros bateau, ok. Non, <rire> ah bah ça, c'est de... <rire> de la bonne exfiltration. Bah, ça te permet de courir, hein. Non, mais Miguel, merci, merci, merci, merci. Ah, elle te suit toujours. Non, c'est vrai. Ah ah ah ah, elle est motivée. T'as seringue, hein, seringue, hein, Et T'es où, Ravé je euh, suis sur le pont. Allo Attention Bouche, ah, bouge, bouge, bouge, moche. Quelques secondes En vrai le moteur est bientôt fini, je vais... Merci Ok, très bien. Fais, fais, fais, fais C'est bon, elle m'a lâché. Elle ah. est revenue vers le bateau. Ouais. Elle va arriver. Ah, elle est là-haut. Impossible qu'un autre trou, on est trop bien caché. <rire> <rire> Impossible non, mais c'est des caisses de qualité ça! Bien, c'est clair! Ah, okay. On est super bien caché! Ah, on est super bien caché! Oh, je suis mort! Mais non! Vas-y, vas-y, vas vas va à gros! T'es où? aussi! Ok! Ah, okay. Ai une map. Exfiltration! Exfiltration! Exfiltration. déjà deux sur euh, le truc? Ouais. <rire> <Le truc. rire> monsieur n'est pas un truc <rire> Monsieur ouais, ouais, ouais. C'est Giselle Ah là là, la relation est au beau fixe hein, je vous le dis moi. Le truc Giselle là. Séparation ouais. Mais, oh, Mais ouais gilet. bah évidemment Ouh. Mais qu'est-ce que tu t'attends quoi Et attention La pauvre <rire> Attention Hein noed. Noed. noed. noed Madame ouais, je vous dis hein, c'est si Noël. Non, non! Oh, Noël, Noël, Noël, Noël! No. Bah, c'était évident. Palette palette, euh... palette, palette, palette! Attends, avait un totem ici! Ah non, attends, t'aurais dû lui un petit chien du tout. Je suis P. Je suis P que dalle donc. Euh, franchement. Euh... On a le temps de retour. Y'a zéro stress hein. Euh, Non, mais en plus, plus. en plus, la zone elle change, tu vois. Oh! oh Et eh bah, ben, j'ouvre une porte près de la chac, si jamais. Ça marche, machin. <rire> ok, truc. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Oh là ce totem il est où là Ok, je commence cette porte. Nul Oh J'ai trouvé oh, scour, scour, oh. Fais le totem. Au secours, fais-le Fais-le Non, Après oui, ah ah ah, bien, bien bien très bien. Tu vas faire le totem et c'est nickel. Je vais le bénir tiens. Non, attends attends Ouais. Ouvre la porte. Franchement là c'est caviar. Là c'est une exfiltration. Genre easy. La porte près de la chaque, elle est ouverte. Deux pièges. Deux, deux pièges. Ah elle s'était pas. Elle est sur moi. Elle est sur moi, elle est sur moi. Ouais. Deux pièges. Vas-y, allez-y, allez-y. Allez. Non, non, oh, non, oh, non, non, Je crois que t'aurais dû Peut-être J'ai rien fait pour mériter ça Non mais t'inquiète, je, je me fais soigner Ah. Oh. Ah bah oui, mais oui, mais, mais non. Okay. Est-ce raisonnable. Oh... Et ouais, là, laisse. si je dis que j'avais plus de piles, on va se foutre de ma gale ou pas Un peu. Allez, let's Nul. go À ah, la okay. sortie Ok, laquelle Laquelle okay. De l'autre côté. Ok. Ah, t'inquiète, il y a les deux portes. Ah Ok, okay. Voilà. ça fait plaisir ça. Allez Sortir sorti, Ravir Ouais. Ah, ouais, j'attends la porte. Oh, ok, c'est bon. Et bah, let's go. Ah, bah voilà Ça fait plaisir bon. Allez Ça, ça fait plaisir, plaisir. Ouais. Exfiltration de la chose de qualité. Le truc Merci, merci Machin. <rire> les quatre Alors... bidules de l'apocalypse. T'as ouais, ben... dit quoi Je crois qu'il y a permis. A quel niveau ah, ah ah Bien fait de ne pas rester là-bas, hein, apparemment. Y a pas quoi <rire> C'est pas rond. C'est quel tueur À part qu'il y a C'est euh... Pic Ok. Le Le ou... raté. Il va avoir réparateur, t'hésites pas à dire. Hein. Réparateur Non. Toujours pas. Non. Ok. Prêt. Bien ça. Ouh, Ouh là là. GG. Oh mais non GG oh, quand mais... même Mets la palette, j'ai baissé la palette dans le mauvais sens. Arbitre. Mm. Oh il y a un crochet là. Bien. Ah bah c'est là où il vient. Ah, non. Oh c'est Totem de ses morts ici. Yes, ils sont partis ah par là. <rire> ah. je sais qu'ils sont partis par là mais moi j'essayais de me cacher. Il y a pas une il y a autre, autre chose. Tu fais des traces partout. L Espèce d'hérésie là. Moi j'ai. De... Non irisé. Alors hérésie dans quel sens Des <rire> éclats irisés par. Mais sérieux il, a, il détruit euh, les enveloppes lui Ouais il peut les ramasser aussi. Ok. Mmh, mmh, mmh. Je suis en train de baigner un totem qui est sur la colline, je sais pas ce que c'est comme totem. C'est peut-être euh, oui, perceuse bien, de la chasseuse oui. ou je sais pas quoi mais. C'est fort aimable. Moi j'aurais dit mangeur d'espoir. Miniquette Allez, s'il te plaît. Oh bien joué ça popiète Popiette. Oh, ok. Ah, bah... Je vais essayer d'aggro. De rien. Bon. Parce là l'entend en premier. Le mais <rire> bah <ouais. rire> Bah j'ai... Je voulais te protéger, j'ai... Ah, bah oui. ah bah là oui J'étais pas sûr en fait... De... Tu sais je me retourne, je vois personne, je mets la palette, je vois un Maillard qui se prend la palette. <rire> là t'as là, là, pris l'agro là. Attends, oh merde. Je suis encore là. Je encore là aussi <rire> <rire> Fais pas pour... ça hein. Mais, mais qu'est-ce que Bon t'es sauvé Bah moi oui ça va. Ouais. Voilà. N'oublie jamais ce que j'ai fait pour toi. Sûr... Oh non non, non. Fuis Gisèle! Ah oui, bah je fuis là. Non mais ah, dis au moins non, tu vois. Fuis, oh, mais dis bah, au si moins si je t'abandonnerai si, si, jamais. Si, je dis un truc genre oh là là. Euh... <rire> tu vois? Fais, faire, fais semblant, un tu un sais quoi, à un moment donné! laisse-moi <rire> oh, <non>, Les crochets euh, <rire> qui font exploser les moteurs. <rire> J'oublie le... perdu Crochet. Flagellateur avec des feux d'artifice et tout. Non mais maintenant décroche moi, tu sais quoi Tu <rire> <rire> je, je... Je pas parce que t'as le seum que. Oh, ça aurait été toi qui aurait été le seum si tu serais passé en B2 comme ça. <rire> J'étais à côté de toi Quelle reloute là J'étais à 1 mètre sur la balle de paille juste à côté <rire> Oula, s'est un peu dans le balle de paille là. Ok. Est-ce qu'il y a moyen de pouvoir finir oh. la tienne Ah, aimer, une carte postale. Hop, acquis, ça qui ça dans la fenêtre Oh il est redescendu ah okay. notre gène là. Ouais puis ça va le refaire D'ailleurs on arrive près du gène. <rire> Quelqu'un est en train de sauver Mitlera bien sûr. Évidemment. Charcot. Ah euh... euh, Oui bah écoute, euh, je vois sa courre chemin en tout cas là. Bon, je pense qu'il a Discord, hein, lui, et quand même... <rire> Oh non, je crois pas. Je pas. Lag, on l'a vu tout à l'heure. Une Lag un peu bourré. Moi j'y vais, j'y vais. Ok. Ouais, comme ça on est dans la zone, c'est bien. Parce qu'il revient, hein. Ouais, il revient tout de suite. Oui. Ouais. ouais non, non. Non, non, il revient pas du tout. Oh, attends C'est un, un... Ah ouais, il y a... Un autre totem. Est vrai, je... Il est complètement à l'opposé de la save avec moi... Il euh... y a un autre totem lui. allumé, hein oh. Attention, hein T'es hanté peut-être. Si je le bénis, ça va Oui. Mais il me fait trop rire, lui aussi, dans mon... On... Ce soir, on est sûr, c'est des sketchs ouais. <rire> J'ai l'impression que je... Attends, ouais. C'est tout, chose, chose. Faut que je mette la musique de Bénil là, c'est pas possible. On est quand même 3 P2 donc faut pas non plus se, se la reposer hein Oh ouais mais bon il est pas ouf il est pas ouf Oui mais on sait comment ça a comme ça Ah Ah. Ah mais on est fait de la merde ben, voilà. Il doit penser exactement la même chose que toi Aïe aïe aïe aïe J'ai pas eu peur tu sais quoi Je <rire> suis un bonhomme, je suis un tigre Alors tu peux t'être bouge ou pas hein T'as a l'air de bien se passer de tes potes, regardez. Ouais, mais j'ai bougé. mourir. C'est ce que je viens de dire. <rire> on peut le faire, on peut euh... le faire. Ah non, on va... si on grille, non, on va pas avoir le temps. Hein. Me fais les... si il nous fait rigoler. Sauf s'il pose sur un, un crochet flagellataire. Ouais. Et je pense que c'est oh, ce qu'il va, va vite faire. Il Horror. Et Il arrive. Ah. Je vais chercher à Ok. Je retourne sur le moteur. Oui Oh oh Il revient aussi Oh là. Mais quel enfer On était à 90 quoi J'ai un qui tunnel un peu Sans déconner. mais il Mais revenez pas Oh là du coup Ouais ouais il C'est encore pour moi le ah, ramène, le gars il était beau, ah le gars vous était <rire> on, on est vraiment. De... Des... Des <rire> Je vais le finir. Vas-y! <rire> ché ché ché ché ché De <rire> toute façon, il fallait, il fallait, il fallait. Alors, on n'a pas été sympa là. Non. Oh, on est vraiment des monstres! Ça veut dire quoi être sympa déjà? Je connais pas moi ça. Demande pas à Maillard déjà. Ouais. GG pour le skin Amazon Prime. Si vous aussi vous voulez faire comme ce sur, tueur... Bref, ce personnage... Hein? De façon, bah on était obligé de faire ça Il y avait les crochets flagellataires, plus le tour est joué... En randonnette... Hein. Ouais, c'est un temps, je vais dans la chaque. Ok, je m'en vais. Tu es allé oh, voir je... euh, la perceuse de la chasseuse hey. On s'est croisé au milieu des champs. Oula Golden est tombé Tout droit Merci, Crystal. Merci et beaucoup pour le passe. host. J'espère que c'est bien passé ton live. Que mon live s'est bien passé. Oh, je viens. Merci beaucoup. Bonsoir, cristaleuse et cristaleuse C'est quand même pratique ce thème. Ouais, oui, oh, m'a vu, non Comment tu il m'a perdu Aïe On se court, on se court, on se court. T'inquiète, je te couvre. Vas-y sur moi, c'est bon. Je confirme, c'est très agréable. Ah non, il fait c'est un Jean-Michel tout droit. <rire> Jean ah oui, non mais lui, il faut pas attendre des trucs. Il faut Là, pas chercher un... des trucs. qui... Des trains ah oui, oui. avec les tu et. Alors lui, c'est Jean-Michel tout droit, c'est tout. Hein, bon, je, je ne me montre plus. sachez Nous sachons. Bien. Oh là. là. Ah, ah. Il va arriver. Bon. Ah, bah oui, évidemment. Bon <rire> Voilà. Tape au moteur. Ah, ok. Euh, les moteurs, Bien. il va faire des allers-retours euh, entre. Ah. Oh ok. Je suis là. Ouais, mais je voulais récupérer la, la trousse de soins pour euh, accélérer encore plus le, le mouvement. C'est euh, un boost gratuit. Hein. Et tout ce qui est moins cher que gratuit. Oh euh... Il évolue là. Okay, mon <rire> Allez. Ouais, le totem, il est... Il... Vraiment, il est rentabilisant. Mmh. Je pense qu'il l'a réparateur peut-être. C'est pour ça qu'il refonce. Direct. Bon, on va savoir, dis s'il te lâche, hein. Non, il... ouais, il est derrière moi, mais... Non, il m'a perdu, en fait, il m'a perdu. Ouais, il revient ah, sur le génie. Ouais. Oh là On a ah, peut-être le temps, là. Ouais. Sachant qu'on est tous hey. les deux P3, hein. Mmh, mmh, mmh. Euh, j'avais repris le gen rasé, mais il vient me... Ah, me bah... à bouger Donc, je vais essayer d'éloigner. Et pour, coup, ouais, on... blessée, ouais, et pour le coup, ouais. Parce que je suis blessé, alors c'est un peu compliqué. Ah, ouais, pour le coup, c'est. Il y a ah, Vidlerra ah, et euh, River qui sont. Euh, qui sont oh, pédouins. River ah, voilà, Là, j'ai l'impression de mixer avec euh... un vinyle. Oui, est River est River rire. Finalement, il est parti. <rire> il a changé d'avis <rire> Ouais. Parce que tu as trop de soi. Mais carrément Voilà. Il avait le pantalon du tigre, il a fait. Qu'est-ce que je veux là pas attendu du tigre, le David Blond, tout ça, tout ça, quoi, c'est... <rire> non, mais en plus, les moteurs sont éloignés, là, en oui. vrai. Oui. Les derniers moteurs, là. Il est en train de faire le tour, bah, y a... Ah, ouais. c'est un trigène dégueulasse, un peu, quand même. Bon, merci, oui. Jedara, pour les ouais, 11 ouais, mois, vrai merci vrai beaucoup. Ah, un très, très grand merci, merci à toi. Gêne, merci infiniment. J'ai dû lâcher Gène, là, j'ai eu un petit problème technique. Vas-y, hein. euh, vas-y. Ouais. Vas il me l'a encore <rire> ramené, <rire> ouais. Bon bah je suis morte moi. T'es où T'es où T'es où T'es où T'es mais... où Au milieu du champ, après de la. De la mort. Voilà. Moissonneuse, on dit. Ah. La moissonneuse. Je suis sous palette euh, occasionnellement. NON, non. J'ai Ah, ça s'est joué à oui, pas grand chose. Oui. Non, ok. Et les deux héros vont mourir. C'est ça. <rire> Wouah C'est vrai en plus <rire> Ah bah bien bah sûr Tu vois pas Maya Parce que je suis dans la mort. Il est après toi hein Oui. Mmh. Ouais, il te cherche, vite ah, je vais tomber Je suis pas palette. C'est ton ah. moment, c'est ton moment OUI <rire> euh, La porte est de l'autre côté. Ouais, ouais, je sais, mais le... Le croc méchant, il est aussi. Raté. <rire> je connais cette théorie. Elle est à la gauche. À la porte. Tu passeras pas. <rire> <rire> <rire> <rire> oh y ya ya Qu'est-ce que tu fais là T'es en train de courir se... partout. Bah oui, mais je reste là pour. Euh... Arrête de la... courir partout. Ouais. C'est la panique. Ouais. <rire> tu veux pas qu'on aille dans l'aura Genre, qu'un. Un demi-centimètre. Euh, il arrive vers la <rire> il alors a les trucs bleus mais à 2 mm de vous. Le problème c'est qu'on a pas de boro là. Mais la porte est pas loin derrière toi. Elle est ouverte Oui le boro a été assassiné. Quel intérêt m'inviter du coup Oh il me frappe là monsieur, il me fait oui de la tête en plus. Il est pas sympa. Attends la porte, attends deux secondes, attends deux secondes. Je vais ouvrir la porte et on va faire une série. Mais elle est ouverte la porte Non elle est pas ouverte. Elle a 99, c'est la même chose Non, non, c'est pas tout <rire> la même chose, ça peut, ça, peut, ça peut jouer hein Ah bah d'accord, ouais, génial, J'arrive, j'arrive, j'arrive, On connaît l'histoire, blablabla... Bla, non, mais de toute façon, on a, fa fa a qu'une seule aide, on a qu'une seule... Le, le Et moi, moi Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y Et moi qui... Vas-y, <rire> vas-y, vas-y, vas-y Mais j'essaye Allez Oh, ça va être chaud Bah bien sûr, ça va être chaud Surtout qu'il va faire bruit et oh, le, le GG Fuyez Non c'est pas sûr Hop oui. ah, non, Mais je suis large Large bon. Oh large